Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment mettre en place un personnage et le mettre en mouvement. On va choisir tout de suite un personnage. On va prendre par exemple cette femme avec une jolie robe rouge. On la glisse ici sur l'espace de travail. Donc on a choisi un univers cinématographique, une cérémonie. Nous plaçons le personnage sur le tapis à peu près ici, voilà c'est correct, on l'agrandit un petit peu et maintenant on va choisir de la faire démarrer à peu près à une seconde on clique pour vérifier le personnage apparaît, maintenant on va lui appliquer un autre effet on va lui dire d'applaudir on retourne sur les possibilités d'animation et on va choisir applaudissement, clapping c'est parti, voilà la dame applaudit, on va raccourcir un petit peu la durée, si vous vous voulez raccourcir également la durée ici euh, du précédent effet c'est pas compliqué vous vous mettez entre les deux rectangles verts qui correspondent au personnage vous allez attraper en vous mettant comme ça il ya la main qui apparaît vous remontez un petit peu et vous avez deux flèches qui apparaissent qui partent dans les deux sens vous avez simplement à cliquer et tirer pour raccourcir le temps ou pour augmenter la durée on va raccourcir un petit peu comme ceci voilà on va replacer le curseur donc le personnage entre en scène, elle applaudit, super On rajoute encore un effet, on veut, elle est super contente, donc on va dire qu'elle va danser, c'est parti On applique l'effet, on teste, voilà, elle danse, elle lève les bras, c'est super On ne veut pas que ça dure trop longtemps non plus, donc pareil, on se positionne à la fin du rectangle vert, on attrape ici, et on réduit comme ceci on replace le curseur elle danse c'est parfait maintenant on va rajouter un dernier effet on va lui faire brandir un trophée puisqu'on va dire que c'est une cérémonie et c'est elle qui reçoit le trophée on va euh, chercher le petit effet correspondant holding trophée voilà elle va brandir un trophée vous raccourcissez ici on vérifie si ça fonctionne bien elle danse elle lève les bras et elle a gagné super on relance tout pour regarder elle applaudit elle danse, elle gagne le trophée, c'est parfait pour nous. Maintenant, ce que l'on souhaite, c'est que le personnage, à la fin, on veut lui appliquer un effet, on ne veut pas qu'il disparaisse, il rétrécisse. On va appliquer un effet de sortie, on va lui dire non, il ne se passe rien, instant. On veut que ça reste dans l'instant, vous sauvez, et là, vous annulez l'effet qui était préfet d'ailleurs. Vous vérifiez, elle ne bouge pas, elle ne rétrécit pas, c'est parfait on va diminuer un petit peu la timeline en cliquant ici sur le moins de la loupe. Pour avoir un espace de travail plus réduit, j'augmente un petit peu en appuyant sur le plus. Et nous allons appliquer un nouvel effet ici. Vous cliquez sur plus et on va faire courir le personnage avec la robe rouge. Donc nous allons choisir l'effet running, courir. On va vérifier si ça fonctionne bien en étant ici le décor, le background. Et nous allons voir si l'effet fonctionne. Parfait Maintenant, on ne veut pas qu'elle court dans ce sens. Donc vous appliquez l'effet Flip. Vous faites le renversement. Et votre personnage se met dans l'autre sens. On rembobine un petit peu ici. On se remet devant. Et maintenant, on sait qu'elle court dans ce sens, vers la droite. Nous allons la mettre en mouvement tout de suite. Vous cliquez sur le personnage, vous redescendez sur le petit rectangle vert ici qui correspond au dernier effet appliqué et vous avez un petit point ici dans l'angle. Vous cliquez, il devient blanc et là, c'est parfait. Ce que vous faites, c'est que vous saisissez votre personnage avec la souris, vous cliquez et vous le faites bouger lentement et vous allez le faire sortir de l'écran. Voilà, comme ceci jusqu'au bout, vous relâchez la souris. Et votre effet est appliqué pour vérifier si ça marche c'est très simple vous saisissez le curseur ici vous revenez en arrière et vous voyez notre personnage qui court à l'envers c'est amusant on le repositionne et on vérifie tout de suite en appuyant sur play si ça fonctionne bien on lance parfait notre personnage sort comme prévu nous avons terminé pour cette scène on va la regarder en entier pour voir ce que ça donne vous lancez vous appuyez sur « Play ». Super, le décor apparaît, notre personnage applaudit. Elle est contente, elle a gagné le trophée et elle s'en va en courant. Nous allons maintenant passer à la scène numéro 2 que vous avez créée au préalable. Vous êtes allé chercher un background ou une scène, vous l'avez appliqué ici. Nous allons rajouter le petit personnage avec la robe en rouge sur cette deuxième scène. Vous cliquez sur le personnage, vous le faites glisser on le positionne ici, on va l'agrandir légèrement, voilà, parfait, comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à la faire courir, donc on va continuer à appliquer l'effet que nous avions sélectionné dans la première scène, donc cet effet de course, c'est euh, running, on le récupère ici, on clique, on vérifie, voilà, elle court, c'est ce que nous souhaitons, on veut qu'elle court dans l'autre sens, c'est un petit peu plus euh, logique, on va lui faire euh, traverser euh, ce, cette scène, ce background. Maintenant que nous avons euh, choisi de la faire euh, courir euh, dans l'autre sens, il faut la mettre en mouvement. Pour la mettre en mouvement, je vous montre tout de suite comment on procède. Alors, vous allez cliquer ici et vous allez étendre la durée jusqu'aux 7 secondes de la la fin de la scène, vous cliquez donc sur le personnage, il est en grisé et nous allons la déplacer. Pour déplacer le personnage, vous vous positionnez ici, vous cliquez, voilà, en bas dans l'angle à droite du rectangle vert et nous allons maintenant dire au personnage de se déplacer. Vous saisissez tout simplement le personnage, là il est de face mais c'est l'effet euh, course qui est appliqué, donc pas de souci, vous le déplacez et on veut le faire euh, sortir de la scénette, voilà comme ceci vous relâchez, vous ressaisissez le curseur ici pour vérifier si le mouvement a été appliqué donc au là vous avez bien appuyé ici et vous constatez que le point est devenu blanc vous saisissez le curseur, vous reculez voilà notre personnage court en arrière c'est amusant, il se repositionne, nous avons réussi notre effet on vérifie en appuyant sur play le décor apparaît notre personnage court voilà c'est parfait on va améliorer un petit peu la course du personnage on se repositionne on va cliquer dessus nous allons sur la petite roue dentée pour appliquer les effets vous allez dans interpolation vous enlevez la partie loops et vous cliquez sur stretch et là vous allez voir les répétitions possibles ça va répéter la scène de la course nous pour que ce soit plus fluide plus sympathique on va faire 3 répétitions trois 3 fois, on clique sur 3 times. Voilà, comme ceci. Vous enregistrez votre nouvel effet de répétition de course. Vous sauvez et vous allez avoir une autre façon de courir du personnage. On appuie sur play pour vérifier tout de suite. Voilà, elle fait des petits bons. Elle court, elle ralentit un petit peu et elle repart. Très sympathique. Comme effet, nous avons fait le tour de euh, comment utiliser un personnage et comment le mettre en mouvement. Voilà, ce tutoriel est maintenant euh, terminé. Vous avez euh, compris comment utiliser un personnage et surtout comment le mettre en mouvement. On se retrouve dans le prochain tuto. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir toutes vos vidéos. Vous allez vous éclater avec Toonly.